Ah, le paradis et l'amour à portée de clic avec une appli toute fraîche. Even, ça vous a largement inspiré, à Kasnav Ben oui, puisque une étude montre qu'être célibataire et chrétien, ben c'est nettement plus stressant qu'être juste célibataire. C'est étonnant, non ben ouais, alors moi j'attends de savoir d'où vous la sortez cette étude Non, en fait, il bah, n'y a aucune étude qui parle de ça, mais euh, ça fait toujours bien de démarrer euh, sa chronique avec à une fond. étude sérieuse. Ouais. Euh, d'autant que ça m'aurait bien rangé hein, s'il y avait une étude comme ça, parce que c'est exactement le sujet que je voulais aborder. Euh, parce que quand on est chrétien, on peut dire qu'à priori euh, c'est assez facile de trouver l'âme-sœur, hein, d'autant que âme et sœur, c'est quand même des mots qui reviennent hyper souvent quand on est chrétien. Et puis euh, Jean-Paul II, hein, Saint Jean-Paul II, qui a quand même inventé le rendez-vous euh, pour trouver son conjoint hein, avec les JMJ. <rire> Moi, je suis sûr que parmi tous ceux qui criaient « Santo Subito hein, » sur la place Saint-Pierre, t'en avais la moitié, c'était des couples qui s'étaient rencontrés au JMJ. Mais même sans ça, d'aucuns diraient que ce bah, c'est pas les occasions qui manquent euh, pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, hein, entre les groupes de prière, les retraites, et les, les sorties de messe, les chablets, euh, et de quoi faire, hein, la Providence euh, y a plus d'une occasion. Euh, mais bon, parfois, ça suffit pas, et dans le contexte chrétien, bah, ça génère une sorte de pression. Ah oui. euh, les regards deviennent suspicieux quand tu es célibataire autour de la trentaine, alors que dans n'importe quel autre contexte, bah, ça poserait aucun problème. Et malheureusement, bah, cette pression, elle est difficile à gérer. Et en plus, elle aide absolument pas à être dans les bonnes conditions pour rencontrer sereinement quelqu'un. Alors, quelle est la solution Est-ce que c'est une retraite de plus, un engagement supplémentaire Est-ce que c'est, je ne sais pas, une prière miraculeuse à un saint qu'on connaît pas quoi euh, Parce que derrière cette pression, se cache une question amenée de façon un petit peu sournoise parfois, hein, qui est, bidon, euh, si t'es pas encore marié, c'est peut-être que tu pas appelé au mariage en fait. Hein Et ça, c'est cruel pour nos amis célibataires qui ne se sentent absolument pas appelés à la vie religieuse ni au sacerdoce. Cette réponse un peu simpliste, euh, parfois, ben, bah, ça, ça saurait quand même hein, si elle fonctionnait. Hein. On imagine d'ici euh, le témoignage des religieux et des prêtres. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé mon père à devenir religieux euh, bah, Je trouvais pas de femme, alors j'ai poussé les portes du monastère. <rire> Franchement, j'ai jamais rencontré un seul religieux qui m'a fait cette réponse. Et puis, bah, ce serait euh, vraiment se faire une image un peu bizarre de Dieu. Hein. Euh, non mais Dieu, il n'appelle vraiment que ceux qui ne trouvent personne. Hein. Et puis, une image un peu bizarre de son appel par la même occasion. J'imagine bien Dieu être là, en train de regarder le pauvre célibataire. Bon, bon... Euh, Coco, là, on approche de la quarantaine, il serait peut-être temps de comprendre que c'est entre toi et moi que ça va se jouer. Hein. Mais heureusement, heureusement, il y a trois jeunes cathos qui se sont levés pour braver ce statu quo et dire que maintenant, grâce à Internet et à leur application Even, on allait être fixé sur notre sort. Oui, alors, pardon, comprenons-nous bien, Even, ce n'est pas une appli qui vous dit si vous êtes appelé ou pas à la vie religieuse. Ce n'est pas non plus une appli qui vous donne les coordonnées de l'homme ou de la femme de votre vie. Oh. Quoique Quoique, even c'est une application de rencontre. Euh, vous vous connectez, vous créez un, un profil, et puis vous rencontrez d'autres célibataires euh, chrétiens de votre région. Euh, moi, j'ai créé un compte, là, du coup, pour voir comment ça, ça, ça marchait. Et franchement, euh, j'ai trouvé ça hyper marrant. Euh, quand vous vous inscrivez... On vous propose de répondre à trois questions insolites avec des phrases qui démarrent comme euh, euh, mon pire moment de solitude, c'était euh, et puis vous complétez. Ou bien euh, bah, je pourrais passer ma vie à et, et euh, vous ne nous donnez pas les réponses. Bah non, mais en fait, je... <rire> mais non, mais bon, je ne pas allé plus loin dans le, dans le, dans l'inscription. Le, mais franchement, les gars, hein, vous arrêtez pas à cette appli. Trouvez-nous un concept pour les gens mariés aussi, parce que nous aussi, on a envie de se marrer à compléter des phrases rigolotes. Bon, euh, tout ça pour dire que l'adage d'Apple est plus que jamais vrai, puisque bah, si tu veux rencontrer des, des chrétiens célibataires de ta région, il ben y a une application pour ça.